C'est Noël, et les McAllister partent en vacances. Mais il y a eu un petit oubli. J'ai un mauvais pressentiment. Le chien, tu l'as bien abandonné Oui, dans la forêt. Et le chat... Pareil, oui. On a oublié d'abandonner quelque chose, ou... Kevin Home. Allons. Le vrai matériel, hein, oui, euh, ben donc oui. euh, voilà, Super Gamoï 2 qui vient du Japon, console japonaise Super Falicom euh, et Home Alone, donc euh, version américaine euh C'est parti pour euh, nickel, hein. oh Malone. Donc, euh, petite simulation, le son est trop fort déjà. Le son est vraiment dégueulasse. Dans la maison. Alors on reconnaît John Williams, hein, le compositeur de Star Wars. Mais vaguement, on va, on va baisser encore un peu le son. Voilà, alors c'est parti. 1991, donc euh, c'est l'époque de l'Egypte antique. Voilà, les premiers graphismes. J'entends un trépied qui tombe derrière. Sur start. Non. Voilà. Ah, c'est bien d'être là, de, de machin. Ah c'est moi. Eh ouais ouais, ça vous ressemble vachement. On va hein. des dialogues en fait. Ouais. ouais, ouais. Est-ce qu'on est prêt Mais bah, oui, on est prêt. le ready, boy. ouais, d'accord, d'accord. Il a tout préparé. Et le Miroche. Est-ce qu'il est seul à la maison Attention, avec tes bah, pieds des yeux, ouais. euh, tu es en train de toucher notre euh, station de, de jeu. Allez, ah allez. ouais allez, Ouais, il y des bijoux, ça. des cassettes VHS, ah oui, ah effectivement, on sent que c'est récent. Je suis surtout là pour ouvrir les robinets, donc. Ouais. Et l'or, les bijoux et l'argent, ouais, ouais, ok, ok. Oui, oui, enos, enos, allez, euh... allez let's, let's do it. Do it. Ouais. En fait, euh, tout le développement du jeu, euh, c'est ça. Ah, mais là, c'est ou... le gosse. Là. Ah, il y, y a une montre à ramasser, là, saute. Oh, ah, tu veux pas rebondir sur le lit là. Alors, t'as un pistolet, quand même, déjà. Là. Je sais pas, ah, pas ouais, ouais. C'est ah, sûrement le deuxième bouton, le Y. Ah, quoique, si c'est en version japonaise, ce sera peut-être le A. Du coup, ouais, mais on c est, c est le plus gamin plus et plus on plus... vole notre propre médaille. Appuyez sur A, là euh, Non, j'ai pas appuyé sur A, là, non. Ah, c'est bon, c'est B pour tirer. D'accord. Ah, merde. Y, ça tire aussi. De voler notre propre maison, c'est ça le but du jeu. Est-ce que t'arrives à sortir par la okay, porte avec la flèche fait... du haut oh. ah, ouais, ouais. Alors, Graphiquement, c'est très euh, très léger. touche pour changer mais Putain, j'ai gagné du score. Je me suis euh, volé moi-même. Alors, peut-être que tu vas devoir utiliser tir. Oh putain. C'est quel méchant celui-là La bout ah, de bowling. Peu. Ouais. Il la saute sur la chaîne Ah, il n'a pas réussi à sauter deux fois de suite saute. Euh, boule, boule saute. Pas. Pourquoi t'arrives pas T'appuies sur quoi Juste trompé de touche. Allez, pousse la boule, vas-y. Ah, il s'est enfui. Bon, bon, Non, il y a rien à récupérer. Il y, ah. ah, il y a des bijoux, des machins. là. Vas-y, vole tout. T'es chez toi, c'est pas grave. Oh putain. Ah, d'accord, t'as jeté les trucs non, à l'intérieur. Il faut hein. que je les vole avant eux. Ah, mais ne touche pas. Ouais. Je pensais qu'on pouvait arrêter la... un point de vie. Je pensais qu'on pouvait arrêter un hein, tirant en oh, Non, non, il se passe des trucs, pourrait-on perdre des points de vie ou... Oui, oh, oui, oui, mais uh, attention parce que je suis pas prêt encore. Je absolument rien rien aucune idée de ce que je dois faire. J'ai un petit peu le, le matériel. Et puis, la mais putain, mais c'est le même, il est partout. <Julie> il est partout. Je suis partout. Oh euh, ah, non, le gros, pognon putain, il te l'a piqué Le pognon, il m'a pris <rire> Il te l'a piqué. Ah, ah oui, Je ne sache plus qu'à TV là, fais gaffe. Et ça va être la même musique du début à la fin, parce que ça va être pénible, là. donc baissé le son. Là, attention, parce que c'est un jeu où on pose des pièges. On un méchant, encore le même. Allez, vas-y, lance les pièges. Euh, attends, il s'est pas fait toucher. Là. Plus qu'un point de vie. C'est compliqué quand même. Ah t'as ouvert un peu la porte derrière non Ouais mais y a plus rien dedans. Ah d'accord. En fait j'ai pas comment faire pour le passer, il faut peut-être que je saute. T'as pas le bouton select là, ça fait rien. Ah ça change putain, J'ai ah, un enspère. Ouais. Pistolet ok. Oh ça va plus loin ça. Ouais mais ça fait euh... rien de spécial. Oh, T'es gaffe, t'as plus de mission quasiment. C'est une pause de... ouais, ouais laisse le venir vers toi, laisse le venir vers toi, marcher sur la ouais, banane. toi. Fais gaffe, t'as plus que 4 munitions, on les tire pas. Je me t'y bagne. Tu peux pas changer d'arme et à nouveau encore. Ouais je le peux. Select. Merde. Ah mais j'ai. Ah c'est infini. Ouais, munitions infinies, ouais. Il va peut-être venir après. Ah ouais, attention, attention, putain, ouais, ça fait peur. Hein. Ouais, je le taume, mais il veut pas. Hein. Non bah tant pis alors. Mais pourquoi les moustaches euh... Ah je sais pas. C'est peut-être l'ombre de son nez. Hein. Des commandes shell. Ou... Alors est-ce que t'arrives à changer d'étage et à te balader correctement hein, dans cette maison Là, il faudrait que j'arrive à passer le premier cambrioleur. Tu je peux passer le dire... une... Tu peux pas ça. Ah oh non oh, oh, oh non, oh, non, oh, non Attention J'ai tenté... Ah oh putain, qu'est-ce que c'est que ça Il y a un piège qui s'est déclenché <rire> Il y c'est tout. Hein. Ah, oh, c'est beau. Bon. Là, ça ressemble vraiment à des boy Ça donne envie de vomir. Merveilleux. Alors, et ça, qu'est-ce que c'est ah, Il faut vraiment pour ouais. Hop, hop. On va pouvoir dessiner un petit peu. Hop. Ah, merveilleux. Ah, dit... il parle de pizza. Pizza. Dessiner avec une croix multidirectionnelle. Il n'y hey, oh a rien de plus précis. Oh ah, ouais, t'as réussi à aller à un endroit où il n'y avait pas. Ouais, ça me gêne. Ah, je sais. Je <rire> suis là pour empêcher le... le gamin de réussir. Ah, putain, merde, j'ai appuyé sur quoi oh, oh. Oh. Ah, je peux switcher entre les deux couleurs. Ah, t'as de la chance, quoi. Ah, mais si, je peux dessiner mes queues autour. Ne prête pas attention, euh, t'as de collier pas là. là. Hop là, un petit collier. Je vais dessiner là. une très belle femme. Pizza. On ne sait pas à quoi ça sert, mais ça ouais. fait toujours du bien. Oh! Tout une Ils est, est, sont, ils sont euh, friqués cette femme encore. Oh la vache! Ah, on peut pas y aller là. Une très belle femme ah, bah, avec oh. plein de rouge à l'air. Merveilleux. Mais c'est ce qui permet de se mettre quelque Je sais pas. Oh! Ah! Tu vas sur la chaise et que tu ressautes ensuite sur le tiroir. Ah ouais, mais Oh là là Il s'en va en fait. Et si tu sautes et que tu essaies de l'ouvrir en même temps me demande. Oh Oh Facile, forcément le gamin il saute et il ouvre le tiroir en même temps, logique quoi. très inventif. Tu grimpes sur l'armoire. Ah ouais, ouais, C'est une très belle femme dans le style Picasso. Ah, merde. On se contente sur l'essentiel, hein, une non, pas. Oh là des escaliers Fais gaffe <rire> Ça pue C'est un escalier qui descend vers la cave ah Ouais, mais il ne voit pas de marche. Allez. Ah, essaye quand même, je dirais. T'inquiète, tu cours toujours tout droit ah, et tu sautes. Et ça ne va se passer. Ouais, ah, euh... euh... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien euh... se passer. On va lui mettre quelques poils quand même à cette belle Merveilleux, n'est-ce pas, pas. Ah, sous. mais elle a pas assez de fesses. Le pied de biche, je sais pas qui c'est, mais c'est pas le c'est pas un personnage du film. Ça, non, c'était euh, Bruce Willis. Ah, bah, c'était sûr que tu allais dessiner ça, quoi. C'est <rire> énorme, mes chers amis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je dessine ça ou ça. Plus que ça, que ça, que ça, ça va... on va glisser dessus. Alors, pourquoi tu as choisi? Je suis mort, là. J'ai marché sur une plante. Ah, Et tu es mort plans. avec une plante Ah, voilà, next. Allez, allez vas-y, oh, tu veux professeur Vas-y... Euh, ça joue pas Bon... Ouais machin... Il, pour... ouais, ouais, il préfère dessiner... il préfère dessiner... Ah rien, on va 20 projectiles. Ouais, très mature, le euh, professeur. Tout, hein. tout à fait. <rire> Belle, euh... Ah Ah bah continue vers la gauche non, pas Ah mal. il te suit Ah non, pas, pas vers la gauche <rire> Mais si, continue vers la gauche. Putain mais... Euh, ah, t'as zéro vie en plus un Petit coffre à droite, là. Ah ouais, tu pourras rien faire avec ton machin là. Ça pue là, le pistolet. Je pense que ça pue là. Ah, saute avec le coffre, je pense que que ça pue là. <rire> ça pue, hein, le professeur, ça pue là. Ouais, ouais, ouais. attends, attends parce que j'ai plus ah, mon... ok, Game Over. Euh... J'ai plus mon matériel. Ouais, C'est pour là. ça que le, le truc était euh, le score était sauvegardé en fait. Alors... t'as un nombre de vies, mais t'as trois essais. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> ouais, ouais. il s'est fait empaler là. Une chiasse comme ce jeu. Voilà. Ah, la télé Allez, vas-y, ouvre-toi, télé. Wow Il ah, y a beaucoup wow, de wow. la télé. Là. Trésor, trésor. Ah, il y a la diarrhée, regardez. Ah là là, il chie partout. Bah, C'est cool parce qu'on a gagné. quoi. Ouais, voilà. ouais. Est-ce que vous n'avez pas été trop perturbé par les événements hein, scatologiques qui ont lieu euh proximité de la zone d'interaction. J'essaie de rester concentré sur, sur le jeu, si j'ose dire, plutôt que d'être dans le dans ce qu'il y avait autour, si j'ose dire. D'accord. Il a fait ce qu'il a de mieux à faire, euh, perdre. Voilà. Voilà. En marchant sur une plante. La police recherche deux cambrioleurs qui errent dans les quartiers. Ils se font appeler les plombiers puants. On sait à l'intérieur. C'est Luigi, le plombier. Et son frère Mario. C'est ma maison. Je dois la défendre. Regardez devant toi, face de paix Derrière-toi, tête de blanc Les gars, vous abandonnez ou vous en voulez encore Offrez Home Alone, le meilleur film de Noël de tous les temps. Je vous préviens, j'ai la gastro.